L'événement de ce soir, c'est le lancement de l'année 2014. Je suis super content de voir, c'est à plusieurs que je fais, étant en chambre depuis septembre, c'est probablement la meilleure assistance qu'on a. Je pense que c'est très important pour les hommes et les femmes d'affaires à Laval que cette communauté d'affaires-là puisse tisser des liens ensemble. C'est pour les interactions qu'on peut créer, les contacts qu'on peut créer, savoir c'est qui les nouveaux entrepreneurs à Laval. Et souvent, on a un peu peur d'aller faire du réseautage parce qu'on a l'impression qu'on voit toujours les mêmes gens ou que ce n'est que finalement des échanges de cartes d'affaires. Le réseautage à la Chambre de commerce et de l'industrie de Laval m'a permis d'aller chercher le tiers de mon chiffre d'affaires en 2013. Ça me permet de rencontrer des gens qui ont de l'ambition. Ça peut donner des idées à nos gouvernants, ça peut nous donner des idées pour nos projets. Mais il faut se donner la peine, il faut se sortir des sentiers battus. C'est important de, de sortir de son entreprise, d'aller serrer des mains. Cela va me permettre de réseauter, euh, d'avoir des rencontres exceptionnelles qui vont me permettre d'avoir une visibilité.